Bonjour, alors je vous invite à suivre ma conférence webinaire de pratiquement une heure que vous pouvez visionner en allant directement sur mon site de formation. Vous avez en dessous le lien et vous avez un lien à la fin également. Donc vous verrez, c'est marqué pour accéder à la conférence. Alors, je vous demande simplement de mettre votre email. Donc, c'est un fil pour éviter que les robots ne s'introduisent sur, sur mon site de formation, tout simplement. Dans cette conférence, je vous explique mon parcours, comment j'ai réussi à, à vaincre, on peut dire vaincre mon arthrose, puisque j'étais extrêmement handicapé, je ne pouvais plus utiliser ma main, j'avais des douleurs absolument. Euh, épouvantable suite à, à je vous expliquerai euh, tout ce qui s'est passé hein, et aujourd'hui eh euh, dix ans après je suis en parfaite possession de mes moyens, vous voyez tout fonctionne les mains, la tête euh, le cerveau bien sûr et surtout je n'ai plus de douleur, ça c'est extraordinaire et je ne prends pas de médicaments hein, j'utilise uniquement des procédés des techniques et des produits naturels alors, je vous dis tout ça, je vous explique tout ça dans le détail dans ma conférence. Eh bien, je vous dis à bientôt pour la conférence.